Jour 5 du Belly Blaster, ça tombe un samedi et souvent les samedis, des gens me demandent de leur faire des petites gâteries, des desserts keto ou non keto. Et aujourd'hui, euh, j'ai une amie qui m'a demandé de lui faire des tiramisu, version non keto. Je pense qu'elle me prend pour une euh, folle, là, avec mes affaires de keto. <rire> Donc, elle a dit, je veux le tiramisu, mais normal, pas keto, pas keto. <rire> Alors là, j'ai des Lady Fingers que j'ai euh, acheté Quand c'est en version keto, je l'ai fait moi-même avec la farine d'amande. Mais ça, je l'ai acheté déjà apprêté. ces biscuits Lady Fingers. Ça, c'est mon café qui est prêt avec un peu de rhum. Et là, c'est la crème, hein, la mascarpone avec euh, euh, oui. la crème 35%. Et les jaunes d'œufs donc c'est le custard custard bon en anglais en français custard bon en tout cas ça c'est la crème à base de fromage mascarpone et crème et tout ça donc ici je m'apprête à faire le montage c'est un, un dessert qui est très très bon pas difficile à faire mais certains ingrédients sont un peu chers comme la mascarpone surtout le fromage mascarpone donc je me je propose la prochaine fois de le faire moi-même parce que pour, pour pour faire ça plus simple, donc on va euh, faire le montage. Alors, je trempe et je le place. Je suis déjà en train de faire le, le dessus. j'ai mis euh, la deuxième couche de crème comme ça peut se voir et au dessus j'ai souffré encore du cacao donc on a notre tiramisu qui est prêt là. Ça sent très bon. Ça sent vraiment bon. Donc, I'm happy for her. Je suis très excitée de cette nouvelle, de ce nouvel appareil, d'un tripod. Euh, on l'appelle trépied, voilà, trépied en français. Euh, je suis excitée de ça. Euh, là, ça va me permettre de filmer en bas, donc euh, je dis là aujourd'hui, je l'ai expérimenté avec une recette de smoothie. <rire> j'en ai déjà, je sais combien de strip peut être, j'en ai trois ou quatre. Donc, en tout cas, j'espère que ça c'est le dernier là parce que, <rire> ok, de belles vidéos s'en viennent. Donc il est tard, c'est maintenant que je vais prendre donc ce smoothie délicieux Mon repas oh. du midi est prêt. C'est un mélange de légumes. J'ai écrit une carotte, donc je vais découper une demi-tasse de brocoli, une demi-tasse de chou-fleur et du poivron, un demi-poivron. Donc, c'est ça que j'ai découpé. Euh, on dit qu'on peut cuire à vapeur, mais je n'aime pas trop trop les légumes vapeur. Donc, je, je saute ici, là, avec un peu d'huile. Et j'ai aussi fait du poulet. Il y avait le poulet, là. Donc, euh, je l'ai découpé. Je vais remettre dans... Euh, la mamie pour que ça suive ensemble. Voilà le morceaux de poulet que je remis dedans. Donc, ça va cuire et ça sera ça, le repas du midi. J'ai l'impression que c'est beaucoup. Mais le smoothie ne m'a pas vraiment rempli et ça faisait 18 heures euh, de jeûne que j'avais passé. Donc je pense que je vais terminer tout ça. Ce soir, c'est un burger, mais un burger spécial, <rire> c'est fait avec le pain, c'est le champignon. donc c'est le champignon qui est là, qui remplace le pain, je vais ramasser ce qui est tombé, et voilà l'autre, l'autre. c'est les champignons port Portobello, donc j'ai un peu chauffé, donc ça c'est ce que je vais mettre au-dessus fait tout dans la même poêle là, parce que j'étais fatiguée de faire différentes poêles. Donc, je vais ajouter quelque chose qui n'est pas dans la, la, la recette. C'est le mustard et mon ketchup sans sucre. Ça, c'est un ajout de ma part parce que je veux euh, avoir l'impression que je, je me régale. Oups! <rire> Donc, c'est ça. Je vais prendre le porte-bello. Oups! Regardez-moi ces dégâts, là. Regardez-moi ces dégâts. Bon, je vais le prendre avec la main. Et je vais poser. Voilà. Est-ce que ça n'a pas l'air d'un bon hamburger, ça? Oh, oh, oh! Look at that! Yeah! Me. Donc, c'est ça mon repas de ce soir. C'est être ingénieux. Je suis en train de déguster euh, le burger <rire> au portobello. Honnêtement, c'est la première fois que je mange burger avec le, port le champignon portobello à la place du pain. Donc, je n'ai vraiment pas d'idée comment ça goûte. Donc, je vais prendre la première bouchée. Je constate que c'est juteux. Il y a beaucoup d'eau qui sort l'eau de, de champignons et la viande aussi est pas mal donc on va goûter oh wow wow I am impressed wow c'est vraiment bon je suis étonnée. C'est comme si je mangeais vraiment un hamburger. Ça n'a pas le goût exact du pain, là, mais... C'est bon. Franchement. tu à essayé. À la place du pain, on met du champignon. Moins de glucides. c'est bon. Vraiment. En tout cas. Ça, c'était le... Dernier repas du jour 5. Je vais conclure avant de finir mon plat. <rire> Donc ça, c'était le dernier repas. Et au goûter, je trouve ça vraiment bon. Et curieusement, j'ai une envie quand même de sucre ce soir. <rire> Pas de fruits. Alors, j'ai ma boisson Zivia, zéro sucre. C'est zéro calories, zéro glucides, zéro zéro tout. C'est sucré avec euh, du stivia pas dans le menu mais j'ai une envie de sucre donc je préfère prendre ça au lieu de faire des dégâts <rire> donc c'est ça que je vais manger pour ce soir et voilà c'était ça pour le jour 5 on est samedi il fait pas très chaud pas froid donc il fait beau et puis voilà il est déjà 18h22 on va finir le repas et on va fermer la bouche pour le lendemain. Alors, euh, j'espère que cette journée vous a donné enfin, une idée de comment est un samedi type peut se passer. J'espère que ce que j'ai mangé et tout va vous inspirer et on continue à se nourrir que du bon. Je vous souhaite euh, bien des choses et on se revoit pour la prochaine vidéo, le jour, le jour 6 de notre challenge. A bientôt. Bye bye.